Bien le bonjour. Alors comme certains le savent déjà par les réseaux sociaux, mon trépied n'a pas vraiment accepté le petit câlin que lui a fait la mer, à moins que ça soit la nuit de photographie des aurores boréales par grand vent. Bref, toujours est-il que la rotule est cassée et que du coup je suis un peu handicapé pour tourner des vidéos. Il n'empêche qu'on vient juste de passer la nouvelle lune et que je voulais vous proposer le ciel du mois afin de patienter un peu jusqu'à la prochaine vidéo. Tout d'abord, ce mois-ci, nous avons un maximum météoritique, le maximum des Lyrides, qui est aux alentours du 20 avril. Bon, malheureusement, la pleine lune sera de la partie et risque de gâcher un peu le spectacle, mais n'empêche que ça vaut le coup de mettre le nez dehors. C'est généralement un maximum qui réserve quelques surprises, donc euh, il peut y avoir quelques jolis météores à voir. Niveau planète, nous avons toujours Jupiter qui domine allègrement le ciel nocturne. Je vous encourage donc toujours autant à sortir le télescope pour la regarder. En milieu de nuit, nous allons aussi avoir Mars et Saturne qui vont faire leur apparition pas très loin du Scorpion. D'ailleurs, Mars va passer assez proche d'Antares. Je vous conseille donc d'en profiter pour le regarder. Niveau constellation, on va se tourner vers le sud pour trouver la constellation du lion qui domine allègrement très haut dans le ciel et qui va se déplacer tout au long de la nuit vers l'ouest. On peut reconnaître le lion par sa crinière composée de trois étoiles qui dominent le reste de la constellation et sa queue, une étoile bien brillante du nom de Denebola, dont le nom vient de l'arabe Deneb al-Aced, désolé pour la prononciation si c'est faux, qui signifie la queue du lion. Juste en dessous de cette constellation, nous pouvons trouver plusieurs galaxies qui pourront facilement être regardées au télescope ou avec une bonne paire de jumelles. Donc tout d'abord, sous la queue, nous avons la triplette du lion, composée de M65, M66 et NGC 3628. Et puis en se tournant un petit peu plus vers l'ouest, nous pouvons trouver M95, M96 et M105. Et juste au-dessus de la constellation, observable à l'œil nu, nous pouvons trouver trois doublés d'étoiles qui étaient autrefois connus comme les trois Sauts de la gazelle. Voilà, j'espère revenir assez rapidement avec de nouvelles vidéos. Je peux d'ailleurs d'ores et déjà vous dire que j'ai globalement le matériel suffisant pour l'épisode sur les orbes boréales. Je vais prendre mon temps pour pouvoir vous faire un épisode vraiment propre et vraiment sympa, mais ça va venir probablement d'ici cet été. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne nuit et de très bonnes observations.